Comment éviter les conflits en t'appuyant sur tes valeurs Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Je t'ai parlé hier de la notion de valeurs et de comment les identifier. Aujourd'hui, je vais aborder le fait que lorsqu'elles ne sont pas respectées par toi ou par les autres, elles peuvent être source de souffrance et de conflits. Pour illustrer ça, si ta valeur principale c'est l'esthétisme et ça se traduit par de la décoration, des tableaux, des plantes et des tas d'objets qui sont là pour décorer. Et que la personne avec laquelle tu vis a comme valeur principale la simplicité et l'utilité. Elle peut te reprocher d'avoir des tas d'objets inutiles qui sont là uniquement pour faire beau. Auquel cas tu peux rentrer dans un dans une discussion avec elle et un débat en, disant, en donnant des tas d'arguments pour expliquer et... Euh, avoir raison sur le fait que c'est important d'avoir tous ces objets. Ou sinon, tu peux aussi aller questionner quelles sont tes valeurs, quelles sont les valeurs de l'autre personne, pour ensuite pouvoir trouver un compromis et vous satisfaire mutuellement. Comment faire pour identifier tes valeurs J'en ai déjà parlé hier, je vais aller aujourd'hui plus loin en proposant d'autres moyens. Déjà, la première chose que je te propose, c'est de mettre valeur en commentaire et je t'enverrai un document avec toute une liste de valeurs. Une fois que tu as cette liste de valeurs, si tu penses à la dernière fois que tu as eu un conflit, quelles étaient selon toi les valeurs qui n'étaient pas respectées Tu peux aussi te demander quelles étaient les valeurs de l'autre personne à ce moment-là qui n'étaient pas respectées non plus. Et ça pourra te permettre de mieux connaître cette personne. Deuxième moyen, si tu penses à une personne qui t'inspire profondément, quelles sont les valeurs que cette personne incarne, qui sont donc des valeurs importantes pour toi une fois que tu as pu identifier ces valeurs, comment est-ce que tu peux faire pour les nourrir au quotidien, pour les honorer quotidiennement Est-ce que ça va être en trouvant une petite action que tu vas faire régulièrement et qui va du coup te donner de l'énergie Est-ce que c'est en verbalisant ces valeurs-là à tes proches, à ton entourage, pour qu'ils te comprennent mieux et qu'ils sachent ce qui est important pour toi Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai d'abord parlé de trouver tes valeurs, et ensuite de les nourrir quotidiennement. Je te propose de mettre valeur en commentaire si tu veux la liste de valeurs, et moi je te souhaite une très belle journée, je te dis à demain, 10h, pour la prochaine vidéo.